qui te fout du sable et qui s'en fout Putain Le sable trop chaud et qui Te brûle les pieds, putain Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Des trucs qui te touchent les pieds dans l'eau et qui... Ah Ah t'angoisse oh, Les gens sont gêne qui se collent à toi. Twist de merde. Qu'est-ce que c'est Pardon, excusez-moi. C'est pas bientôt fini, ça Le relou qui vient te couler sans raison. C'est qui? Ça. Le Kéké des plages. Bon courage, hein, allé, hein. -moi, je suis en... Ça c'est quoi ce bordel encore? Wesh je m'appelle, ça va? Mais t'es qui toi? Eh hey, mais dégage, Pff, Perverbe Dégage, salope Les voyeurs qui n'en loupent pas une, alors que tu pensais être tranquille. Bon, ben y'a personne, je vais pouvoir enlever moi